Merci, Seigneur, ta grâce. Shalom, shalom, adorateurs et adoratrices. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous ce soir encore. C'est un plaisir pour moi. C'est un privilège, c'est une grâce que de me tenir devant vous pour notre rendez-vous quotidien. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Béni soit le très haut, le tout puissant qui a veillé sur la vie de chacun de vous et qui continue encore de veiller sur vous et qui continuera de veiller sur vous. Et je lui rends toute la gloire pour vos vies. Béni soit-tu Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci infiniment pour ta grâce. Béni sois tu Pour ce soir encore, tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver pour t'adorer. Pour nous retrouver Seigneur, dans ta présence, communier avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois glorifié à jamais, parce que tu es l'alphalme, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce. Nous voulons te recommander ce moment, nous voulons te bénir encore, parce que tu es celui pour qui nous sommes réunis ce soir. Tu es celui pour qui nous, nous réunissons chaque jour. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans t'inviter, sans te demander, Papa... À toi la gloire ce soir, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'élévation. Nous, te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, Maman Béatrice, shalom à toi, shalom à toutes celles, tous ceux qui sont connectés. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia, que vraiment Dieu vous bénisse pour tous ceux qui se connectent maintenant. À Dieu, c'est la gloire pour vos vies, au nom de Jésus-Christ, euh, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment heureux encore ce soir de prendre la parole et de pouvoir euh, conduire ce moment par l'assistance du Saint-Esprit, bien sûr, parce que je ne suis rien sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans notre Dieu, c'est lui qui est notre capacité. La Bible déclare que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, la capacité et, et que nous avons pour annoncer sa parole, pour prêcher et pour édifier pour nous exhorter réciproquement, viens de lui, à lui seul la gloire, dans le nom de Jésus. Qu'il vous bénisse davantage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce, encore, parce que le moment a commencé, Saint-Esprit, nous savons que tu as toujours été au rendez-vous, parce que dès le commencement, ton, tu te mouvais. Tu étais au commencement de la création, tu étais en mouvement. Donc nous savons que comme tu es le même hier, aujourd'hui éternellement, donc hier, comme tu étais en mouvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore tu es en mouvement, et demain tu seras en mouvement, au nom de Jésus, pour assurer la vie, pour assurer l'éternité, reçois la louange et la gloire, merci Seigneur, merci Seigneur, je te rends grâce au Seigneur,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 C'est pour ma vie, je te lancre. C'est pour la famille, je te lancre. C'est pour la vie de chaque je te lancre. C'est pour la famille, je te lancre. C'est pour les autres droits, je te lancre. Seigneur, l'adoratrice, d'oratrice, je te grâce, Seigneur, je te rends grâce, oh. oh je te rends grâce au oh, Rabbi, je te rends grâce au oh, Seigneur. Je te rends grâce au oh, oh, oh. Oh, Seigneur, je te rends grâce au Seigneur. Je te rends grâce au Seigneur, je te rends grâce au Oh je te rends grâce Seigneur, oui tu vas rendre grâce au Seigneur, tu vas rendre gloire au Seigneur, tu vas lui rendre grâce, tu vas lui dire Seigneur merci pour cette occasion, oui, l'occasion t'est donnée, élève la voix là où tu es et tu peux commencer encore à remercier le Seigneur pour la vie qui t'a communiqué, pour la grâce de la vie que tu as reçue, pour la force qui t'a communiquée, pour la sagesse de l'esprit, pour la vie de l'esprit qui t'a animé. Malgré les, les, les, les difficultés de la vie, malgré les tribulations de la vie, malgré les difficultés quotidiennes, mais tu es encore debout, tu es encore vivant et tu es encore vivant. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous venons de chanter Je te rends grâce. Parce que nous devons être reconnaissants envers notre Créateur. Donc tu peux prier avec moi. Tu peux dire Maïon de Taba. Si shakin break et de de de breta de Debré, tu peux commencer à bénir le nom De ton Dieu, tu peux commencer à lui dire Merci papa, merci pour ma vie Merci pour la vie de mes soeurs Mes frères, merci pour la vie De ma famille, merci pour la vie Professionnelle, merci pour ma vie professionnelle Merci pour ma vie familiale Merci pour la, ma famille D'ici, la famille de l'adorateur Et adoratrice, merci Pour nous avoir fortifié, malgré Les difficultés de la vie, malgré Les oppositions de l'ennemi Si cela tenait à l'ennemi, on serait déjà en mais c'est parce que quelque part, il y a une main visible qui nous tient, il y a une main puissante qui nous garde, il y a une main de l'Esprit quelque part, il y a une main de Dieu qui a décidé que nous soyons encore vivants sur la surface de la terre, parce que nous n'avons pas achevé la mission pour laquelle nous sommes nés sur la surface de la terre, et nous sommes encore vivants. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous voulons élever la voix, nous voulons être reconnaissants, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te laisser toute la place, nous voulons que ce soir, que tu sois honoré. Nous voulons que ce soir, que tu viennes nous envahir de ta présence. Nous voulons que ce soir, tu nous inondes de ta puissance. Nous voulons que ce soir, tu nous fasses du bien. Parce que nous savons que ton esprit est toujours un esprit qui est vivifant, qui est bien disposé. La Bible dit, la chair peut être faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, la disposition de l'esprit, c'était, c'était le mouvement de l'esprit au commencement de la Genèse. Lorsque la Bible déclare que le Saint-Esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'esprit était bien disposé à faire quelque chose. Et donc, la chair peut être affaiblie. Tu peux te sentir affaibli, fatigué. Mais l'esprit est, est l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi lorsque tu commences à l'invoquer, que tu commences à lui parler il va commencer aussi à te visiter pour que tu ne sentes plus la fatigue pour que tu sois vivifié mon rabocha qui te vivifie à l'instant là où tu te sens fatigué que l'esprit te rejoigne là où tu es que l'esprit te fasse du bien là où tu es que le saint-esprit te visite et te fasse du bien qui renouvelle tes forces qui renouvelle tes forces qui renouvelle tes forces parce que la bible déclare ceci l'esprit de dieu est un esprit de vie c'est l'esprit de force c'est l'esprit de capacité. Jésus-Christ savait pourquoi. Il a dit « Je m'en vais. » Mais il y a un esprit qui viendra. Et cet esprit va vous conduire en toute la vérité. Il sera en vous. Il connaît le rôle de cet esprit. Il sait que c'est un esprit vivifiant. C'est un esprit qui communique la vie. Il dit « La chair ne sert de rien. » Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui sert de quelque chose. Mon âme te béni. Rabo shaking to the bount de brido savion de bounty. Lo shaking the mountain, In the babarako sheke. Amayon de break Hallelujah. Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Jésus est le Roi allé, Alléluia, hallelujah Hallelujah, Jésus est ton Roi Oh, oh, il est merveilleux Oh, il est glorieux Alléluia alléluia Attends encore, oh, alléluia hey, yeah. Attends encore, oh, alléluia Si merveilleux, les oh, Alléluia. oh, allé, tu Dieu est si glorieux, alléluia. oh mon Dieu soit élevé, mon Dieu soit glorifié, mon Dieu c'est toi qui fortifie, mon Dieu c'est toi qui donne la vie, mon Dieu c'est toi qui donne la force, mon Dieu c'est toi qui fortifie une maman, c'est toi qui fortifie un papa, c'est toi qui fortifie un frère, c'est toi qui fortifie une sœur, c'est toi qui fortifie un enfant, c'est toi qui fortifie un jeune homme, une jeune fille, c'est toi qui renouvelle nos forces et nous voulons ce te rendre toute la gloire, Te célébrer, Te magnifier. My yonto kareba de break. My God, lord on on de break et te. Rock and I on de break. Receive glory, receive honor, receive worship. Loud Jesus Christ. Ibo loskanta yamaga. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es fidèle. de de Tu es fidèle, mon roi. Tu renouvelles nos forces, Père. Tu renouvelles nos forces, Père. Tu renouvelles nos forces, Père. boo boo boo boo boo boo boo boo père boo Reçois de ma boue, l'adoration, reçois de ma boue, l'adoration attention, reçoit-le, ma bouche, Seigneur, dans, attention, reçoit, reçoit-le, ma bouche, mon Dieu, l'adore, reçoit-le, mon amour, reçoit, Gloire te soit rendue Seigneur, reçois de ma bouche l'adoration, reçois de nos bouches l'adoration, nous voulons encore t'adorer, malgré les temps difficiles, malgré les obstacles, malgré tout ce qui nous arrive, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce par quoi nous passons, peu importe les difficultés, peu importe les situations compliquées, peu importe ce que nous ne comprenons pas, peu importe les réalités difficiles, peu importe la situation que chacun de nous traverse, peu importe la fatigue. Peu importe les temps difficiles, peu importe les obstacles, peu importe les tribulations, peu importe la séduction, peu importe les œuvres infidèles des ténèbres. Peu importe, Seigneur mon Dieu de gloire, Le vent et marées de l'ennemi. Nous nous voulons te rendre gloire, nous nous voulons te rendre gloire, nous nous voulons te rendre gloire, nous nous voulons te rendre gloire. Adoration, Seigneur à toi, louange à toi, magnificence à toi, élévation à toi. Mon Dieu, sois honoré. I love your Presence la rabush in the mound of lo rabion the sucking the mound of lo ra in the bush shaking the mountain the ba ba ba ba ba ba ba ba shaking ba ba ba in the ba ba ba ba ba ba ba my God bread lost in the mound the lo sucking the in the la ba ba rico to sucking to move bush ba ba ba ba ba ba ba ba ba in the lo bush I'm breaking the mountain lo ra sucking domo shaba yo bot ida mar cubo sharibridge ida bounce ida mount brillo rabounce ida mount ida bounce shake in the braid in jesus name Rakato to In Baba Baba Baba Rakato Shekete Mayonti In the Mount Bray. In the mount of Shaba Oats, in the ground the Jesus, dolo Sakin the Bray, Makato Sekete, Ibo bo Bobo Shaba Baba Baba. Mama Mama Mama Mama. Mama Mama Mario do Sahikari Bosi. Lai Sobaunt Brido on Jesus. Lord skin to my on the de Gisk Ida Babola Kandolo Sakin the Lava. On the get it in the lobo. It ba ba ba babababa, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. the ghost lo, the the the side the the the That my breed a little ride I skate the lobby young the breed and mountain breeds. Double by the breed of con the shock in the mountain breeding about a low shot in the mountain. It about a read, more, body, low, mountain, shoddy, in body, read and motor body loaded mother sucking the bottom read the mountain, but it load nine shady mountain. Don't see the mountain body read a lot about a in the now sacking the bay. You only bow she the mountain breed a lot about it in the no, little home sack in the mountain. Re on the bound, the low sheek the mountain breed a lot of the sack in the bounty. Don't see the mother made about a body lone sack in the mountain, shocking the ounce to beat them about sucking the mountain breed about. Rabaoski the mountain lie on the list To seek the mountain, it'll bound alone mighty on the sabin on the breeder in a mountain read about a medium most i read a long time i've been about to in the second about a radiant rabbit i've being a most shot a rhythm on the the blow of side on the break i'm the bounty the bone with the mountain low die on the ground sick in a mountain the the loma shake the mountain i don't see on the lava in a mountain breeders it down below ba it babababa ribosary on rabble seek the mountain bread it does it My own the Lord see on it. My mama babos shabi no be bread it. My own the lovers. Itos itos itos itos babos shabi on the bread. My own the zeros. Itos itos itos babos shaba on it. Itos my own the Lord see the shaki no bread it. Rabos Ido mama mama mama mama. It on the bos sake the bos In Jesus name. Labos ito babos shabi on the banta. Na ma be losa ilo the mountain. Ida ba de kidi barion the shedi Rama ma ma ma robo sa be number ba ba barion the shake. Raba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ida bii bii shori on the mountain low. My girl in the sack in the mountain on the barions. Ida ba on the shori Ita mountain. Ida bobo sa on the bridge. Raba bo sa ki the Oh Lord Jesus, barion oh, de Sarion de mamba ba ba ba ba ba ba nom de Jésus-Christ, oh ma I love your presence. Yamba bobo, shine au Ida iba ba ori de lo sariote. Quelque tu veux me faire, oh barion oh bobo reçois la gloire, ma bo boba iba ibos ibos irobo bo bo bo sha irobroate inno mount iro bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo sha ba ba ba ba ba irobo sign bright inno mount Eos iros irobo ima the bro e i down the shiba ba ba ba iro so in the battle city ira de lo todo sha ba ba ba ba ba irobo lo bo raba gade rabolo rodolo jesus I don't evil, eros, eros, eros, Inam in Bosion the Mabobo Shekete don't my boss shake it. Rababababababababa. Oh, my body on the side. Lord, I be rabo Shani Ridot My God, my God, my Jesus. My Jesus, my Jesus, Robo Sabbath, Emaudi Bidon, Sido, iman de dans de sabillon de brite, rabo bo de brite, je rabo seri, oh rabo seri, de moussa, qui on oh mon dieu sois honoré, oh mon dieu sois glorifié. Oh mon Dieu, que ton nom soit loué. Oh mon Dieu, merci pour ta grâce. Oh mon Dieu, ibosados de break. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je t'aime papa. Je t'aime papa. Je t'aime papa. Oh, je t'aime papa. Je t'aime papa. Et je crois qu'un adorateur t'aime aussi. Je crois qu'une adoratrice t'aime aussi. Et que tu nous as aimés le premier, Père. C'est pourquoi je veux te bénir. Je veux te rendre gloire. Et je veux être un fou de toi. Tu es puissant et merveilleux. Tu es glorieux et puissant. Tu es le Dieu de la visitation. Tu es le Dieu de la présence de l'Esprit. L'Esprit, est effectivement, au maquis, au rendez-vous. Il d'abord, celui qui l'aime. Sa présence est pour lui Raboché Celui qui le désigne Il fera sa puissance Celui qui l'aime Il il, il, il vivra l'Esprit de Dieu, il vivra le Saint-Esprit, il vivra au ribosaki. il vivra l'Esprit, il vivra le règne de Dieu, il vivra l'Esprit de Dieu. il vivra le Saint-Esprit, il vivra l'Esprit de grâce, il vivra la gloire de Dieu, il verra l'Esprit se mouvoir en lui, celui qui aime la prison de Dieu, il dit, me voici, je viens et je frappe à la porte, celui qui entend et celui qui dit, que je soupire avec lui et j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et nous vivrons ensemble et nous communierons. Celui qui désire la présence de l'Esprit, l'Esprit ne lâchera jamais. L'Esprit sera chez lui. L'Esprit inondera son cœur. L'Esprit inondera son esprit. L'Esprit communiera avec lui. L'Esprit ne lâchera pas. Rabo si kata bobo rababa baba. de sidebre. Oh my god, je t'aime papa Hallelujah. Je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, la vie chrétienne, Jésus, elle n'est pas facile, Jésus, mais cette vie, Jésus, Jésus est la meilleure, vie, Je veux y aller, permets-moi d'y aller Je veux y aller, permets-moi d'y aller Je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, la vie chrétienne, elle n'est pas facile, Jésus, mais cette vie, Jésus, est la meilleure, je veux y aller, permets-moi d'y aller, je veux y aller. Même moi, Jésus, je vais y aller, Jésus, je aller oh my god jésus je veux y aller est ce que je peux chanter avec moi oh my god, bossé je veux y aller oh je dis que tu le fais. veux, le quitte le nom de sa présence de son esprit je veux y seigneur qui reste oh Dieu. tu es ma force tu es mon tout tu es tout pour moi oh, oh jésus à qui reste père oh, oh, oh il y a des gens qui ont goûté au plaisir de la vie et ils n'ont pas tout. Le meilleur qu'en toi, ma chèque, je veux y aller il y a des gens qui ont vécu, Seigneur, la délice de la vie et finalement ils ont dit que tout cela était poussé du vent et qu'il n'y avait rien de nouveau sur le soleil et que c'est en toi que se trouvait le bon vin, comme tu l'as fait expérimenter par ces personnes lorsque tu étais allé à la fête de noces la Bible me dit ceci les gens ont bu le vin, ils ont bu un vin, et lorsque le vin fini oui, était Baba et ils sont venus dit à Marie. Oui, dis à ton fils de faire quelque chose parce que il n'y a plus de vin. Oh, ma gabo était Mais lorsque tu as fait le vin pour eux, ils ont trouvé que le vin était le meilleur. Ils ont trouvé que le vin était le meilleur. Tu donnes les bonnes choses. Ce qui vient de toi est toujours meilleur, Seigneur. Ce qui vient de toi est plus que doux, oh mon Dieu. Ce qui vient de toi est plus que merveilleux, plus que meilleur. Oh, Dieu, il n'y a point de mots pour qualifier les belles choses qui viennent et qui proviennent de ta grâce, de ta puissance et de ton esprit d'autorité, c'est pourquoi je veux y aller, permets-moi d'y aller, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh, oh, oh Jésus, je veux y aller, C'est vrai la vie chrétienne Oh elle n'est pas facile C'est vrai Seigneur C'est la réalité Mais cette vie est la meilleure Oh Magabou Bo Chaka Je veux y aller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 Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, hallelujah, hallelujah, hallelujah, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que le Seigneur soit béni pour nos vies, que le Seigneur soit élevé davantage dans nos vies, oh Dieu Tout-Puissant nous te et nous voulons demeurer attachés à toi jusqu'à la fin. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement de la création, il n'y avait rien si ce n'était que toi. Et c'est toi qui as mené à l'existence. Tout ce qui existe aujourd'hui. Et c'est pour cela que tout ce qui existe te doit la vie, Seigneur. Et nous te donnons notre vie. Et c'est pour cela que nous voulons te dédier notre vie davantage. Au travers de l'adoration. Au travers de la louange. Au travers de nos, de nos paroles de reconnaissance. Nos paroles de louange. Nos chants d'adoration et de louange. Et te dis, Seigneur, qu'en dehors de toi, nous n'avons point de salut. C'est pourquoi ce soir, je voudrais encore que tu te souviennes d'une maman... Je veux que tu te souviennes d'un papa. Je veux que tu te souviennes encore d'un frère, d'une soeur. Je veux que tu te souviennes encore, oh Dieu tout puissant, de quelqu'un, oh Dieu de gloire. Tu connais les réalités que les uns et les autres vivent. Mon Dieu, tu sais. Tu sais ce par quoi nous passons. Mais Seigneur, toi, seul est Dieu. Toi, seul est digne de recevoir la gloire. Toi, seul est magnifique. Toi, seul es puissant. est puissant. C'est pourquoi nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons encore, oh Dieu de gloire, Tu te célébrer. Connaissant à toi sur la gloire, à toi sur l'honneur, la magnificence pour l'éternité, parce que tu es réel, parce que tu es vivant, parce que tu es tout puissant, parce qu'il n'y a point d'égal à toi, parce que tu es l'alpha, l'oméga, le Dieu tout puissant, celui qui, qui fait toutes choses. Bon, dans son temps, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'honorer, parce que tu le mérites, tu es le Dieu fidèle et puissant, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être adoré, Louange et honneur à toi seul, merci, merveilleux roi des nations, nous te célébrons, nous te passionnons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es Dieu, toi qui es fidèle, toi qui es puissant, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être acclamé, d'être adoré. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, mon âme te magnifie, mon âme t'élève parce que tu es l'alpha, l'Oméga, le tout-puissant roi des nations, louange au renard à toi seul, Père. Oh my God Jesus Christ. Oh rabba maka. Oh, ribolo Ma de basillon de bric et de barabo shaka, ma ribobo morobo shaba baba Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne de recevoir la gloire. Maigo bo shaba baba baba, ma ki do bré bébé bébé shaka baba, rabo baba Et les bébé les bébé de bré, j'ai tant besoin de toi, paix. De Toi seul, j'ai besoin de Toi Oh, j'ai tant besoin de Toi, paix De Toi seul, j'ai besoin de Toi Oh, yeah, je t'en besoin de toi, père. Dis que tu as besoin de lui. Dis lui que tu as besoin de lui. Dis lui que tu as besoin de toi, père. J'aurai besoin de toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. J'aurais besoin de toi demain. J'aurais toujours besoin de toi, parce que sans toi ma vie n'a pas de sens. Sans toi je ne suis rien. C'est toi ma force. Ma capacité vient de toi. Les dons que j'ai viennent de toi. La Bible déclare, tout don excellent et parfait provient d'en haut. Et c'est donc de toi que je viens aussi. Alléluia. Parce qu'au commencement, je n'étais pas. Mais la Bible déclare que tu étais au commencement. Donc, comme son Et donc, toi, m'as fait. C'est quoi? Je vais lever encore la voix pour te dire, père, j'ai encore besoin de toi, car sans toi, je ne peux rien et je ne suis rien. C'est pourquoi ce soir, je veux encore saisir l'opportunité pour te rendre toute la gloire et te dire merci pour ma vie. Merci pour la vie d'une maman. Merci pour la vie d'un papa. Merci pour la vie d'un frère. Merci pour la vie d'une sœur. Merci pour la vie d'un enfant, d'un jeune, d'une jeune fille, d'un jeune homme. Oh, Mariot, Barion de Boundishido. De « My God, Jesus, merci pour la nation ivoirienne. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, dans laquelle nous sommes, et en tant que des intercesseurs, parce qu'effectivement, c'est une assurité dans une nation, pour la révélation de ta gloire. Et nous voulons bénir ton nom encore pour cette nation. Nous voulons bénir ton nom, ô oh Dieu Tout-Puissant, de permettre que l'atmosphère soit favorable à nos rendez-vous quotidiens. Mais même si, Seigneur, les temps sont, ô oh Dieu, de gloire Tout-Puissant, bizarres, nous savons aucun temps, aucune, aucune circonstance, ne pourra nous arrêter et nous empêcher de continuer à t'adorer. My Baba. Rabolo-shidon de In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. hallelujah, Gloire te soit rendue, Père. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Te Mon âme célèbre la grandeur de ton esprit. Sois honoré. Sois magnifié à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux Pour t'en toi, toi, Jésus Mon âme te loue, Seigneur Ce soir encore, je veux te rendre toute la gloire Pour ta grâce et ta fidélité Béni sois tu encore Pour tout ce que tu fais dans la vie des uns et des autres, la vie des unes et des autres. À toi sur la gloire, Père tout-puissant, toi dont l'Esprit est au rendez-vous encore ce soir. Je sais que tu es le Dieu qui ne manque jamais d'être présent parce que tu l'as dit là où deux ou trois sont reliés en mon nom. Moi, je suis présent. Et dans ta fidélité, tu es toujours présent lorsque nous t'invoquons, Seigneur. C'est pourquoi ce soir encore, je veux te dire merci, oh Papa, pour tout ce que tu continues de faire, pour l'atmosphère d'adoration et de prière, pour tout ce que tu continues de faire. Parce que, Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai jamais en félin Je serai avec vous jusqu'à la fin. Des et temps. Et nous savons que tu es fidèle à tes promesses. Nous savons que ta parole est la vérité. Et c'est pourquoi nous restons attachés à cette parole. Et nous voulons appuyer sur cette parole pour dire, « Seigneur, comme tu l'as dit, tu le fais. » Parce que tu n'es pas le fils d'un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour, oh Dieu de gloire tout-puissant, ne pas honorer ta propre parole. Ô oh, roi des nations, reçois l'adoration. Ma de reçois la louange. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Reçois l'élévation. Reçois encore notre reconnaissance ce soir reçois l'adoration et la louange qui est bon comme toi nul n'est comme toi merci Seigneur de ta grâce pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus à toi la gloire à toi l'honneur pour l'éternité tu es le mérite tu es le Dieu qui mérite toute notre adoration toute notre reconnaissance et nous voulons te dire merci papa béni sois-tu Seigneur à toi la gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ alléluia gloire à Dieu alléluia nous allons maintenant passer à une exaltation que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur pour nous fortifier et nous euh, euh, galvaniser dans la foi. Parce que la parole de Dieu doit être toujours présente pour nous fortifier la foi. La parole de Dieu doit toujours venir pour nous communiquer la puissance. La parole doit nous venir pour nous communiquer la révélation, la pensée de Dieu. La parole doit nous venir pour que nous puissions être en communion avec Dieu. La parole de Dieu est au commencement. Elle doit être effectivement au milieu et elle doit être à la fin. Elle ne passera pas d'ailleurs. La bébé de tout passera. Mais ma parole ne passera pas. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit. C'est pour cela qu'on ne peut rien faire sans invoquer sa parole, sans nous rappeler sa parole et sans commémorer sa parole, sans lire sa parole et sans nous souvenir de sa parole c'est pourquoi ce soir voici le thème qui m'a donné de vous communiquer souviens toi alléluia souviens toi c'est le thème de ce soir au nom de jésus-christ de nazareth alors pourquoi souviens toi nous allons parcourir euh, trois passages bibliques nous allons parcourir trois passages bibliques pour parler de souviens toi Oh my God, Jesus Christ. Lorsque nous prenons Esaïe 46, je vais lire à partir du verset 9 à 13. Esaïe 46, à partir du verset 9 à 13, voici ce qui est écrit là-bas. Esaïe 46, le verset 9 à 13, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit ceci, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. » Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je le dis et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai, écoutez-moi Jean enduchit le cœur, ennemi de la droiture, je fais approcher ma justice elle n'est pas loin, et mon salut il ne tardera pas, je mettrai le salut en Sion, et ma gloire sur Israël, hallelujah souviens-toi, et regarde ce que Dieu dit ici, au travers de la bouche son serviteur, au travers de la bouche son serviteur, Isaïe. Et à partir du verset 9, nous disons, souvenez-vous, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Mais pourquoi Dieu dit, souviens-toi Vous savez, lorsqu'on te dit, on dit à quelqu'un, généralement, souviens-toi. C'est qu'on on est en train de rappeler à la personne, on est en train d'amener de, de, de, la personne à prendre conscience de quelque chose qu'elle est en train d'oublier. Alléluia. On est en train d'amener la personne à, à, à, à garder quelque chose en mémoire. Alléluia. Souviens-toi parce que, justement, le peuple était en train d'oublier la parole de Dieu. Souviens-toi parce que, certainement, le peuple était dans un temps de confusion. Souviens-toi parce que, certainement, le peuple était devant une situation qu'elle n'allait pas comprendre. Et tellement cette situation peut l'amener à oublier les promesses de Dieu. Peut l'amener à oublier ce que Dieu a fait dans le passé. Peut l'amener à oublier la bonté de Dieu, sa fidélité dans le passé. Peut l'amener à oublier que le Dieu qu'il prie est le même qui, était, qui agit. Hier, et qu'il est capable d'agir aujourd'hui Et qu'il agira demain Alléluia. Et donc si le peuple commence à oublier Dieu vient ici Au à travers de la bouche de son serviteur Pour lui rappeler qu'il ne doit pas oublier et c'est pourquoi il commence en disant, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Ça veut dire que dans les temps anciens, il y a eu des choses que Dieu a faites. Dans les temps anciens, Dieu a libéré son peuple. Dans les temps anciens, lorsque le peuple était même en captivité en Égypte, il criait il était dans la souffrance. Mais Dieu s'est souvenu de ce peuple. Parce que lui-même, on l'appelle le Dieu du souvenir. Il n'oublie pas. C'est pourquoi lorsqu'il dit à son peuple, souviens-toi, c'est que lui-même, il est le premier à se souvenir de son peuple. Justement, en Égypte, lorsqu'il était dans la souffrance, il s'est souvenu de son peuple. Son peuple pensait qu'il avait oublié. Et comme il est le Dieu du souvenir, lui-même, il s'est souvenu de son peuple et il a envoyé un libérateur à la personne de Moïse. Au nom puissant de Ce soir, je veux que tu ouvres l'esprit, tu ouvres l'intelligence afin de comprendre la pensée de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Laboli Koto Yamba de. Adabola kanta yolo bo sheke baba mama Robolo lo dayende gida baba bolo kanta lobolo, bolo labalo kala kinta la kolo kolo shi kala gana bayande gele gensa labala baba bara bolo lolo lolo kora mala kanta yanda indola idamayo no gno shika na yandegeta masoka. indabala kolo lota yakantulo kunta ya, yakatulo lulu sheke te baba londo yanda ye de geso so karambolo kunta idalo la yande ge Arabo ya konta balondo Adika Tolo Kanturu Raba koto yo sheketi maka tolo ko ya edele so ma mana yondu luka etek dada, dada ta idene kende molona yande yando golo sukamba kota ma yendege yando loboshi ta yondo uruma ka lunta yente ke sa lobosa, bala konte, bala lo na baita, idando, et dans le kunta de la journée, ati y a des gens qui sont yele train intaba kondolo sa qui sont en la de se faire, qui sont en de Aidu su sucka bambobot Rabondi ginda sa kamo kunta Alakute, alakute yanta Yanta yonul nashenda Untuk unta Yampulu kara irita anta unta kunda lambo lu unta Ha Anda itulu unta lu Konda la kura ma Inta lolo inta inda Yande lendi yondulu Rabolontika ontika aditele ke on Adintulu kare Rai tin dun sunta ba munun dun ta ye. Hai tin lokoto nama ide lenda undu Kintala undo sakibanda ma ramin dun ta akilumusa tin kolo. inda ete. Ita yanduluka ka imba ka aduko undigamdu. Dam tulubinde ken degesu na itu. Hamai tu ka Ayukulu ma ete. Ay kintola yanta lu ka makanuru dam dolo ba odolo. Oh my God, my God, my God, Jesus, hallelujah, hallelujah, souviens-toi de ton Dieu, souviens-toi, Alléluia. Il souvenez-vous des choses, de ce qui s'est passé dans le temps ancien? Car je suis Dieu. Parce que le peuple, certainement est en train d'être d'oublier la pensée de Dieu. Alléluia. Le peuple est en train d'oublier la pensée de Dieu. Voyez, on va aller dans le lit de Malachie 3, à partir verset 13 à 18. Nous allons voir quelque chose qui s'est passé aussi là-bas. Malachie 3, à partir verset 13 à 18. J'ai eu la parole du Seigneur. « Vos paroles sont rudes contre moi. » dit l'éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlaient l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui.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 Comme un homme à compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Je veux t'encourager à continuer à servir Dieu. Malachie 3, Malachi 3, effectivement, verset 13 à 18, au nom de Jésus. Je veux, à travers ces paroles, vous voyez, ici, l'abbé dit quoi? qu'avons qu nous, c'était des, des, des gens qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui craignaient Dieu, qui, à un moment donné, ont commencé à murmurer. À un moment donné, ont commencé à se pourrir Questions, mais pourquoi nous servons Dieu et puis toutes ces choses arrivent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ces personnes ont commencé à donc dire Mais écoutez, mais les méchants là, eux, ils prospèrent, les gens n'ont pas besoin de Dieu pour être prospère dans la société. Mais si tu as bien de Dieu, les gens se marient, ils ne pas bien de prier. Mais pourquoi pour moi, je dois prier pour que avant de me marier, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais tu oublies que tu as un Dieu, tu oublies que en fait, les choses que tu vois dans le monde là, Satan donne souvent l'impression aux gens. Ils sont heureux avec lui. Même souvent, ce que tu vois, qui apparemment tout va bien chez eux, laisse-moi te dire que beaucoup sont obligés de passer, de faire allégeance au diable pour rentrer aussi dans leur prospérité. C'est pas tout le monde qui fait alliance avec le diable pour être prospère, mais il y a beaucoup qui ont fait allégeance au diable pour régner. Vous vous souvenez de la parole de Jésus-Christ, de ce, ce, ce passage-là, lorsque Jésus euh, euh, Satan a, a, a commencé à tenter Jésus-Christ dans le désert, il lui a dit, tu vois la gloire de ce monde, tu vois tous ces richesses de la terre, si tu te prostins seulement, je, te, je vais te donner tout ça. Ça veut dire que l'ennemi est en train de dire que tout ça, là, il tient ça. Donc, pour que des gens puissent régner dans ce monde-là, vraiment, régner dans ce monde comme ça, comme il se doit, vraiment, si tu n'as pas faire allégeance au diable, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà pourquoi, quelque part, c'est compliqué pour les enfants de Dieu. Mais regardez ce qu'il se dit ici dans ce passage. Ils ont dit, oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu, ils échappent. Et donc Dieu était attentif pendant que ses enfants parlaient. Et voici ce qu'il va le dire. L'abbé dit, Dieu écouta, il fut attentif. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et il a commencé à parler pour dire, à ceux qui honorent mon nom, ils seront en moi. À ceux qui honorent mon nom, malgré tout ça, malgré les difficultés, Malgré le temps de confusion, malgré les tentations, ils seront à moi. Ils m'appartiendront. Il y a un jour que je prépare pour eux. J'aurai compassion d'eux. alléluia J'aurai compassion d'eux. Comme m'a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. alléluia N'enviez pas ceux qui ne craignent pas votre Dieu. Parce qu'en vérité, vous ne savez pas ce que ces personnes vivent dans le secret. Ces personnes peuvent avoir une apparence des gens heureux, des, des personnes heureuses. Mais en vérité, vous avez vaincu le monde. Et eux, ils n'ont pas vaincu le monde. En vérité, ils souffrent. Il y a plein qui souffrent, il y a beaucoup qui souffrent. Mais ils ne peuvent pas l'afficher. Ils sont obligés d'afficher que tout va bien. Mais en vérité, dans le fond, ils savent combien de fois, ils n'arrivent pas à dormir très souvent la nuit. Ils ne sont pas... En liberté, parce que celui qui sait aussi, parce qu'il y a deux entités. Soit tu sais Dieu, soit tu le sais pas et tu sais l'autre. Donc ces deux entités là. Alors certainement cela vous montre une face qui n'a rien à voir avec la vérité. Alléluia. Donc ici Dieu est en train de dire à, son, à ses serviteurs que je prépare un jour, un jour pour mes enfants. Un jour, pour montrer à ceux-là qui me servent, que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Donc, ici, on parle d'un livre de souvenirs. Dieu est le Dieu qui se souvient. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Et cela va t'encourager à avancer dans le présent afin de mieux appréhender le futur. Oui, tu as besoin, Alléluia, de te souvenir de tout ce que Dieu a fait pour toi. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie de croissance, d'étapes, l'échelle Hallelujah. Il y a un moment où les choses sont faciles. Quand tu viens, Dieu, comment ça fait les choses où tu as l'impression que tout va bien. Quand tu demandes quelque chose rapidement, tu reçois. Mais c'est un peu comme Nos enfants, Hallelujah. Nos enfants quand ils sont à un certain âge, alors on a souvent tendance à leur donner rapidement ce, ce qu'ils veulent. Mais quand ils grandissent, en sens l'attitude, des choses qu'on coupe. Alléluia C'est quand on prend soin d'eux mais il y a des choses qu'on coupe au fur et à mesure Alléluia Pourquoi Parce qu'on veut amener l'enfant à réaliser Qu'il qu y a des réalités de la vie il doit, Dont il est être conscient Alléluia Mais ici notre Dieu il prend toujours soin de nous Mais il veut nous amener aussi à la maturité pas qu'il n'est pas le Dieu qui exauce nos prières. Il exaucera toujours nos prières. Tout comme on prendra soin ensuite de nos enfants tous les jours. Mais il nous montre aussi d'autres facettes de lui. Il nous montre aussi qu'effectivement il est le Dieu même quand il tarde. Mais il ne vient jamais en retard. Alléluia. Même s'il tarde, il se souvient toujours des enfants. Il est le Dieu du souvenir. Il a une mémoire. Il sait qu'il nous a fait. Et que c'est de lui que nous venons. Il sait que nous sommes rien sans lui. Il sait ce que nous vivons. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque nous allons dans le troisième passage que j'ai préparé, dans le Luc 1, nous allons voir le troisième passage, Luc 1, le verset 71 à 72. Luc 1, 71 à 72. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, son le serment.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 Il est le Dieu qui se souvient. De la même manière qu'il demande à son peuple ici depuis Esaïe de se souvenir des choses passées, c'est comme ça que lui-même aussi, il se souvient de nous. Si nous appelons à nous souvenir, c'est que lui-même est le premier à se souvenir de nous. Alléluia. Donc avançons dans la foi. Parce que la Bible déclare qu'un temps viendra. Un temps viendra. Où ce sera tellement dur que plusieurs abandonneront la foi. Pourquoi? Parce que ces temps qui viendront seront des temps difficiles que nous vivons déjà, mais des temps de confusion. Ce sera semblable à des temps de confusion. Ce sera semblable à des temps de confusion. Où on aura l'impression que le, le Dieu que nous adorons, il n'est pas, pas le véritable. Des choses vont se passer. Mais souviens-toi toujours de ce que Dieu a fait pour toi. Personnellement, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais. Où il t'a tiré Même si les gens racontent des choses dehors, même si des gens aujourd'hui il y a des groupes de personnes qui qui sont en train de déconstruire la seigneurie de Jésus, ils sont en train de démontrer que Jésus n'est pas Dieu, ils sont en train de démontrer que Jésus n'est pas Seigneur. Ça, ça n'engage que. Mais toi, tu connais l'expérience que tu as vécue avec ton Jésus. Tu sais de là où il t'a tiré. Moi, c moi, je sais d'où Christ m'a pris. Je sais d'où il m'a pris. Il sait de quelle poussière il m'a tiré. Alléluia. Donc, même si ça chauffe aujourd'hui, même si c'est compliqué, même si je sens pardonner, même si c'est compliqué, même si je ne comprends pas ce que je vis actuellement, je dois au moins me souvenir. Parce que celui qui se souvient, il ne sera pas prêt à abandonner la foi. Celui qui se souvient aussi est un homme reconnaissant, une personne reconnaissante. Celui qui se souvient sera aussi poser les pas de la patience et laisse-moi vous dire quelque chose en ce qui concerne la patience celui qui se souvient va poser aussi les pas de la patience celui qui se souvient là. même quand c'est difficile, il sera patient et Dieu le met dans la patience parce que la patience en fait c'est le pas de la science Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, j'avais dit ça quelque part, Alléluia, par l'inspiration du Saint-Esprit, la patience, c'est le pas de la science, c'est le pas qui te conduit vers la découverte de la vérité, vous voyez souvent on est dans la souffrance et puis Dieu est patient, Dieu il nous observe, il nous voit, mais il fait comme s'il n'agit pas, parce qu'il veut nous faire découvrir des choses, il veut nous faire voir des choses. Donc c'est le pas de la science que nous posons. C'est le pas de la découverte de la science. Donc, quand on est dans la patience, c'est comme si nous posons des pas pour aller vers la découverte de quelque chose. Et c'est pour cela que parfois, quand il laisse le temps passer, nous découvrons des choses et nous disons « Ah, je comprends pourquoi le Seigneur a fait mis ceci. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu que je me marie vite. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu que je fasse telle chose vite. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu que je sois riche vite. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu que je voyage vite. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu que... Etc. etc. Mais lorsqu'on était dans la souffrance, lorsqu'on était, on ne pensait pas à tout ça, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Souviens-toi de là où il t'a tiré. Souviens-toi de ton créateur. Souviens-toi de ce qu'il est le Dieu tout puissant. Souviens-toi que tu étais poussé, que tu n'étais rien sans lui. Souviens-toi que tu étais certainement malade et c'est lui qui t'a guéri. Souviens-toi que tu n'avais rien avant, tu n'avais même pas de statut. Peut-être matrimonial, tu n'avais même pas de statut professionnel. Souviens-toi de là où t'as tiré. Il y a une parole que Jésus a dit dans la Bible. Il a dit ceci. Moi, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Pourquoi il dit ça? Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Pourquoi il dit je sais d'où je viens? Ça veut dire qu'il a souvenance de, de son origine. Et lorsque tu sais d'où tu viens, d'après quelqu'un, quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu vas. alléluia Quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu vas. Donc comme tu sais que tu viens de Dieu Nous venons tous de Dieu Et c'est à Dieu que nous allons sur, le, sur la route là Sur le chemin Ce que nous vivons là Sachant que Dieu est aussi au courant Jésus était présent à la fête Mais ça n'a pas empêché le vin de manquer Et ils ont goûté au vin qu'il a fait ils ont compris que il est le Dieu merveilleux alléluia alléluia N'oublions rien Souvenons-nous à chaque fois Quand tu es en face des difficultés aujourd'hui Quand ça ne va pas, que tu ne comprends pas Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi hier Souviens-toi de là où tu as tiré Ça va te fortifier à avancer Et tu sauras Que le Dieu qui a fait hier Il est capable de faire aujourd'hui Et il le fera demain N'oublie pas Parce que le premier péché de l'humanité C'est un péché d'oubli Pourquoi je le dis Adam et Ève ont oublié qui les a créés Et au lieu de l'écouter, ils ont préféré écouter quelqu'un qui n'a rien à voir avec leur venu sur la terre. C'est le péché de l'ingratitude. Mais le péché de l'ingratitude est un péché de manque de souvenir. C'est un défaut de souvenir. Ils ne sont pas souvenus, ils ne sont pas rappelés de leur créateur. Ils ne sont pas souvenus de leur créateur. Ils ont oublié d'où ils ont été tirés. Et justement, c'est parce qu'ils ont oublié ça que leur vie aussi a pris un coup. Souviens-toi toujours de ton créateur. N'oublie pas ses bienfaits envers toi. Même si aujourd'hui c'est difficile peut-être, que tu n'ailles pas à comprendre ce que tu vis. Alors prends courage. Souviens-toi. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Souviens-toi de ton créateur. Souviens-toi de comment tu étais et comment tu es arrivé où tu es arrivé. La Bible dit... L'enfant croissait en statut, en sagesse. Il est le Dieu de la croissance. Il va te faire passer à un autre niveau. Parce qu'il est le Dieu qui veut nous emmener de gloire en gloire. Donc, il se souviendra de toi. Il se souviendra de nous. D'ailleurs, il est avec nous. En vérité, s'il si si si ne se souvient pas de nous, il y a longtemps on est mort. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Si, si ce n'était pas Dieu... Je n'allais même pas être... On ne serait même pas là. Je n'allais même pas vous connaître. Je ne serais même pas en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que je sais d'où je viens. Donc, peu importe le vent et marées, peu importe les coups, j'ai subi beaucoup de coups, même dans la vie chrétienne. Avec des hommes de Dieu, j'ai subi beaucoup de choses. Mais ça ne m'a pas empêché de rester, de garder la foi. J'ai connu des, des, des situations dans la vie chrétienne. Mais ça ne m'a pas empêché parce que je me suis juste souvenu de l'expérience personnelle que tu as avec le Seigneur. Je t'exhorte à garder cette expérience personnelle que tu as avec le Seigneur. C'est ton secret. C'est ton intimité. alléluia Oh my God. C'est ton secret. Tu connais ton secret avec ton Dieu. Oh my God. N'oublie pas. On peut tout te faire. Tout peut arriver. Mais n'oublie pas. Il y a des gens qui sont en train de parler Jésus n'est pas Seigneur. Mais quand moi je me mets dans la douche et puis je prie par exemple, je reçois la vitation. Ça n'est pas dit que c'est pas dans la douche, mais il m'inspire beaucoup quand je suis dans la douche. À prier, à l'adorer, à chanter. Quand je marche aussi, je reçois de, de l'inspiration de sa parole. Quand je suis en train aussi, je reçois. Mais je sais ce qu'il ce qu est dans le nom de Jésus. Donc même si quelqu'un dit, on dit demain que Christ n'est pas Seigneur, c'est un faux là. Toi-même, ce que tu as vécu là, tu dois te souvenir de ça. Tu dois te souvenir de ça. Tu ne t'es pas créé. Il y a quelqu'un qui t'a amené à résistance. Là où tu es arrivé là, tu peux dire peut-être que c'est ma propre force. Ou bien j'avais des connaissances. Mais, ces connaissances-là, si tu n'avait pas aussi permis que ces connaissances te mettent là où tu pour arriver là où tu es, tu ne pourrais rien faire, tu ne pourrais rien faire. C'est lui qui crée les connexions, même les connexions, on dit, bon, relation, il vaut mieux que diplôme, tout ça, là, les gens disent, mais relation-là, si ce ne, si n'est ne, si pas lui qui, qui, qui construit ces relations-là, tu peux avoir des relations et puis, après, après quelqu'un, le poisson est dans l'eau, mais on peut le noyer. Il peut mourir même, noyer, dans l'eau. Ou il y a des gens qui dorment auprès de l'eau et puis meurent de soif. Alléluia. Gloire à Jésus. My God. Que Dieu te fortifie. Prends courage. Donc, souviens-toi de là où tu es. Souviens-toi comment tu étais. Quand je te souviens, vous voyez souvent des gens qui sont remplis d'orgueil, sont remplis de fierté, et ils sont impulsés de leur personne parce qu'ils ne se souviennent pas de là où ils étaient. Quand ils voient les gens aujourd'hui, ils les méprisent. Quand ils voient des gens aujourd'hui, par exemple, ils ont changé de ou bien, ils sont mariés, ils sont mariés, alors ils disent bon, nous, on ne on, on marche pas les, les cibatins, hein. <rire> non, ne marche pas à les célibataires. Il y qui voient une cas dans la maison de Dieu disent non, on ne marche pas les pauvres. Quand tu marches à les pauvres, là, en tout cas, vraiment, euh, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce pas un bon esprit de marcher à les pauvres. J'ai entendu des hommes de Dieu dire on ne marche pas les pauvres. Mais de quel évangile me parle ces personnes Comment donne l'opportunité à la télévision de parler à ces personnes Alléluia Alléluia Comment donne l'opportunité je dirais à ces personnes, peut-être qu'ils vont chercher à me lapider. Il y a des choses crues que je vais dire à ces personnes. Je ne suis pas d'accord avec ces personnes-là. D'où est-ce qu'ils tirent l'évangile Ils ne marchent pas avec les pauvres. Le maître Jésus-Christ que vous dites vous prêchez là, il a dit à celui souvenez-vous des pauvres. Il n'a pas méprisé quelqu'un. Il n'a jamais dit non, quand vous marchez là, marchez les riches. Il n'a jamais dit ça. Il dit considéré. ce qui l'intéressait c'était le salut les âmes. Que peu importe le statut il marchait avec tout le monde. Même les gens qui ont classé les gens de mauvaise ville, il marchait avec ces personnes-là. Il marchait avec ces personnes. Non, c'est quel, quel évangile vous me parlez là Ce sont des séducteurs. De quoi vous me parlez là Ce Jésus que je connais dans la Bible, il était un homme simple. La Bible dit, mais dans sa simplicité, il y avait la révélation de sa divinité. Tout le monde pouvait l'approcher. Il, il, il était sans façon. Il n'a jamais enseigné qu'il faut marcher avec les riches. Il a même dit aux gens que les riches là, vous voyez, ils sont dans les palais. Qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert Jean-Baptiste. Mais voici ceux qui s'habillent bien là, ils sont dans les palais. Ils pourraient naître dans une famille riche. Mais regardez la, la Sainte Marie, Joseph. Pourquoi il, il prend ça Ce pas parce qu'il est le dieu des pauvres. Non, non, non. Il n'a pas aussi dit qu'il est le dieu des pauvres. Il n'a pas aussi dit qu'il encourage la pauvreté. Non, il est le dieu de la prospérité. Il enriche, mais il sait qu'il faut partir de la pauvreté pour accéder à la richesse. Il sait qu'il faut partir de zéro. Parce qu'au commencement, le monde était zéro. Et c'est de zéro il a fait quelque chose. Mais toi, tu vois, aujourd'hui le zéro, là tu le méprises. Tu le méprises et puis tu dis non. Dans, il, y a, il y a un mec qui va jusqu'à dire, dans l'église, il ne faut pas confier la caisse à un pauvre. Il ne faut pas confier l'argent, la finance à un pauvre. Et c'est un pasteur qui dit ça. Un pasteur qui est connu. On m'a invité quelque part et c'est lui qui dit ça. Parce que... Mais comment les apôtres ont fait pour choisir les diacres Est-ce qu'il y des gens riches Non. Où vous avez mis la place du Saint-Esprit Vous ne cherchez plus la valeur des hommes. Vous cherchez ce qu'ils ont sur eux. Vous cherchez ce qui a est à l'intérêt d'eux, c'est ce qu'ils ont sur eux là que vous cherchez. Mais voilà pourquoi ils ont prêché dans les coins de classe. Si Dieu les envoie pour dire, va au village, ils ne seront pas prêts à aller au village. C'est eux qui choisissent les quartiers, ils doivent prêcher. Que cela ne soit pas ainsi pour nous. Lorsque tu te souviens de là où Dieu t'a tiré, tu deviens un homme humble. Lorsque tu sais que de la boue Dieu t'a tiré, tu ne dois pas être un but de ta personne, mais tu dois être animé de l'humilité. Même Dieu, qui sait d'où il vient, regardez comment il s'est dépouillé, pour arriver jusqu'à se faire semblable aux hommes, Enfin de les sauver. Il peut dire, mais cela, je n'ai rien à faire à eux. Je n'ai rien à faire avec eux. Ce sont des ingrats. Que l'humilité abonde dans nos cœurs. Soyons de véritables serviteurs et servants de l'esprit. Nous serons caractérisés par l'approbation divine. N'oubliez pas. Il y a l'onction divine, mais il y a l'approbation divine. N'oubliez pas cela. Moi, je veux avoir l'approbation divine. Que du haut des ciels, le Seigneur puisse dire Voici un de mes serviteurs. Lorsqu'il plonge les regards sur la terre, qu'il puisse dire, voici une messe vente voici un de mes serviteurs, voici celui-là. Il me cherche vraiment. Son cœur me cherche vraiment. Il désire ma présence. Il désire ma connaissance. Il désire me, me connaître. Il veut s'unir avec moi. C'est mon intérêt qui est son intérêt. Oh my God. Et quand c'est comme ça, tu deviens la prunelle du tout puissant. Vous savez, j'ai beaucoup été combattu. Des gens ont voulu me tuer ma famille. Je le répète encore. Mais le Seigneur m'a préservé la vie. Et un jour, il a dit Mais Seigneur, pourquoi tu fais toutes ces choses pour moi Il dit Regarde, lorsque le cultivateur va au champ, là, ce n'est pas que la beauté de la terre qui nettoie la terre des mauvais herbes. C'est parce que tu es beau, mon fils. Alléluia. Ce n'est pas que la beauté de la terre. <rire> Qui nettoie les mauvaises herbes, mais il y a une semence qui est dans la terre et tu es donc tiré de la terre. Tu es repris, tu reprends cette terre, les mauvaises herbes, ceux qui veulent t'étouffer, étouffer les dons spirituels de l'esprit en toi. Dieu sera obligé de les enlever. Il va ôter, même s'il faut éliminer les gens autour de toi pour que tu vives, parce que simplement il y a quelque chose qu'il a semé en toi qui doit produire pour la gloire de son nom. Est-ce que tu désires la gloire de Dieu Alors tu dois prier le Seigneur en disant Seigneur, que ma vie impacte celle des autres, que je sois une bénédiction pour plusieurs. Que là partout où je passe, ma lumière éclaire les gens qui sont dans les ténèbres. Donne-moi l'intelligence de ton esprit. Donne-moi la parole de sagesse. Donne-moi la puissance de ton esprit. Pour que j'imparte la vie, Pour que partout où je passe, j'apporte le bonheur. J'apporte la joie. J'apporte la paix. Que lorsqu'il quelqu'un m'écoute, son cœur soit rempli de joie. Si quelqu'un était découragé, qu'il soit animé de l'esprit de courage. Si quelqu'un était à terre, qu'il soit relevé. Que ma personne apporte la vie. Parce que toi qui étais Jésus-Christ, quand tu étais venu sur la terre, tu apportais la vie partout où tu passais. Lorsqu'il y avait la mort partout j'allais tu apportais quelque chose qui était contraire à l'atmosphère ainsi si je suis ton fils si je suis ta fille et que ma vie soit ainsi voilà ta prière que ma vie soit ainsi oui c'est en cela qu'on dit chrétien au ba ba ba ba ce n'est pas de porter d'avoir des grosses bibles avec nous non je ne dis pas qu'avoir une grosse bible est une mauvaise chose non ce n'est pas de porter des... des pasteurs ici pour dire bon c'est qui sont reconnus en Côte d'Ivoire, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire, nous on a la parole autorisée c'est nous que Dieu écoute mais qui es-tu toi, pour dire que c'est toi que Dieu écoute, et que celui qui est, dans, qui est gardien dans, dans l'église que celui qui est assis au fond fin là. Celui qui est, et souvent même on va jusqu'à donner des places spéciales à des gens parce que ces personnes là, effectivement sont riches, c'est eux qui financent la communauté de chrétienne, l'église, donc on leur donne des places spéciales et donc les pauvres on les range quelque part là-bas et on frustre les gens on méprise les gens. Ce n'est pas l'évangile de mon Jésus-Christ de Nazareth. Il ne pas ce qu'il a enseigné. Je ne sais pas de quel Jésus de me parler. Mais mon Jésus dont je parle qui est dans la Bible et qui a été révélé au travers de la Bible et qui est agissant dans nos vies. Son esprit est un esprit d'humilité, son esprit est un esprit de justice. La Bible dit chercher premièrement le royaume et sa justice et les autres choses vous seront données par-dessus. Le fondement de son royaume, c'est la justice. Et là où on parle de justice, il y a égalité et de chance, frère. Mabo de de Ida on Que l'humilité nous caractérise. Prions les uns pour les autres. Prions quel que soit le statut. Soyons hommes davantage. Dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de bien à quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire? Chaque jour quand te lève dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire du bien? Que ma vie fasse du bien à plusieurs. Que ma vie fasse du bien à plusieurs. Tu m'as fait naître sur la terre. C'est pour t'imparter. C'est pour te glorifier. Oh la gloire de Dieu cherche à faire du bien. Le résultat, la gloire de Dieu, c'est pour faire du bien en fin de compte. Donc ta vie doit faire du bien. Tu dois faire du bien à quelqu'un. Tu te lèves le matin. Tu veux dire, Seigneur, qui, qui est dans un besoin par, euh, euh, par quelconque? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Oriente-moi. Seigneur, je suis à ton écoute. Père, guide-moi quelque part. Que mes pas soient prophétiques. Que mes pas soient prophétiques. Pousse-moi à parler là où tu veux que j'aille. Donne-moi de faire ce que tu attends de moi. Parce que c'est toi qui me conduis. Tu as dit l'esprit viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit viendra. Il vous conduira. Ce n'est pas à moi de me conduire. La Bible dit, ce n'est pas donné à nom de gouverner ses propres pas. De conduire ses propres pas. Ça veut dire que c'est Dieu qui doit le conduire. Donc que Dieu conduise tes pas. Que Dieu conduise tes pas. Que Dieu conduise tes pas. Chaque jour que son esprit t'inonde Et ton esprit t'esprit à donner une parole d'exhortation à quelqu'un. Pour l'encourager, pour lui faire du bien. C'est ça le sens de la vie. Bénis les autres. Fais du bien aux autres. Réjouis le cœur de quelqu'un. Mais par le Saint-Esprit. Conduis par le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, cette action devient puissante. Tu ne la fais pas pour toi-même. Tu ne la fais pas pour te faire remarquer. Mais tu la fais pour glorifier le nom de ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret saura te récompenser. Il te donnera davantage de vivre la joie. Et personne ne pourra te terrasser. Personne ne pourra mettre fin à ton règne. Personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Quiconque se lèvera contre toi va tomber sur ton pouvoir. Et cette personne sera dans l'humiliation. Cette personne connaîtra la confusion. Mais Dieu te fera avancer davantage parce qu'il sait que tu cherches à le glorifier. La Bible déclare, ceux qui cherchent à me glorifier, ainsi je les glorifierai. Jésus qui l'a dit, Père, glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie Vous voyez, il demande la gloire de son père Pour lui donner la gloire Donc si tout ce que tu veux, tu dis Seigneur, fais-moi avancer Fais-moi faire ceci, fais-moi prospérer Fais-moi faire ceci C'est que quand tu recherches la gloire de Dieu Un il est d'accord Parce que toutes ces choses, pour que le nom du Seigneur soit glorifié Et que toi-même aussi, tu reçoives la gloire Alléluia. Que Dieu te bénisse Donc souviens-toi De ton père, souviens-toi de comment tu étais Tu étais poussière tu n'étais même pas, tu n'existais pas, tu n'étais même pas, et puis tu es venu à l'existence. Souviens-toi, tu viens de Dieu, tu appartiens à Dieu, ta vie c'est pour Dieu. Sois humble, demeure dans la présence de Dieu. Que sa sagesse t'anime, qu'aucune puissance ténèbres ne puisse t'égarer, t'éloigner du chemin de ta gloire. Que l'Esprit de Dieu te fasse du bien, que Dieu conduise tes pas, qu'il t'inonde davantage de sa puissance. Que son esprit soit sur toi. Repose sur toi. Repose sur ton cœur. Sois en joie. Sois vivant. Sois vivante. Sois rempli de la puissance de Dieu. Que le démon ne puisse pas avoir raison de toi. Domine là où tu es, au nom puissant de Jésus. Va de gloire en gloire, de richesse en richesse. Et sois patient aussi dans l'affliction. Ton Dieu est un Dieu de souvenirs. Si tu te de souviens de... Si de, de lui, souviens-toi des choses passées. C'est parce que l'humain est le premier à se souvenir de son serviteur, à se soumettre à ses ventes. Il ne t'oubliera pas, ne pense pas, même si les gens ne voient pas ce que tu souffres dans le secret. Parce qu'ici, à cause de certaines situations, on peut ne peut pas, exposer, on pas là pour exposer les uns les autres ce qu'on vit dans le secret. Mais chacun de nous certainement vit une réalité personnelle qui connaît c'est pourquoi je vous exhorte encore, je vais profiter de l'occasion pour nous exhorter à prier continuellement chaque jour, les uns pour les autres, les uns pour les autres. N'oublions pas la Bible déclare, Pierre était emprisonné. Mais là, l'église était en prière. Si l'église n'était pas parents, au courant que Pierre était emprisonné, est-ce que l'église allait intercéder? Mais déjà, par anticipation, on peut continuer à intercéder les uns pour les autres. Et cette prière d'intercession va rejoindre les uns les autres dans le difficultés, les uns les autres dans leur situation. Si quelqu'un souffre quelque part dans un quartier, quelque part là-bas, ta prière d'intestation peut rejoindre la personne et peut apporter la réponse au nom puissant de Jésus. Et généralement, quand tu commences à intester pour les gens, Dieu commence à te révéler sur les choses sur la vie. Il va te montrer les choses cachées et quand va te révéler les choses dans les songes. alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Voici le message qui m'a mis sur le cœur Vous communiquer ce soir. Souviens-toi, et nous avons vu à travers ces trois passages Que nous n'avons pas oublié D'où nous sommes venus Ce que Dieu a fait pour nous hier Donc si des choses ne vont pas aujourd'hui Il est le même hier aujourd'hui Et il se le sera demain Ne l'oublie pas N'oublie pas Quelque soit ce qui va se passer que soit les sciences que les gens vont inventer Pour, faire, pour te décourager pour, pour, pour, pour tuer ta foi Pour te dire non Mais écoute Mais non Faut rester serein et sereine Souviens-toi de ce que ton Dieu a fait pour toi N'oublie pas ça toi ce c'est de là où tu as tiré. Il a certainement fait quelque chose pour toi. Moi, il m'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé tes larmes. Il a garanti ta vie. Vous voyez, même même l'apôtre, euh, qu'on appelle ça, euh, le serviteur Job, qui a été éprouvé, dont nous connaissons l'histoire, il se souvient de lui. Il se souvient de lui. Il est le Dieu de souvenirs. Il dit un lieu de souvenirs fut mis au-devant de lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'étais très ravi, vraiment, de passer ce temps. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me dit. Mon fils ou mon frère, tu as programmé, j'ai dit « Yes ». Je répondrai « Yes ». Parce que je ne compte pas sur mes propres forces. Je sais que mon Dieu a certainement déversé des paroles en moi et il parlera. Oh my God Que son nom soit glorifié. Qu'il te bénisse davantage. Soyons bénis, soyons soudés. Au nom de Jésus, soyons fortifiés davantage. J'espère que ces parents t'ont fait du bien. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. On peut tout dire. Les gens peuvent passer dans les démonstrations, des raisonnements, pour dire que non, la parole de Dieu que vous avez entendue là, c'est faux, c'est ceci, c'est cela. Mais cultive ton intimité personnelle avec ton Créateur. Cultive ton intimité avec ton Créateur. C'est ça. Les expériences personnelles que tu vis avec ton Christ, personne ne peut t'arracher cela. Personne ne peut t'arracher. C'est pour ça que des gens sont morts pour la cause du Christ. Vous pensez que les gens comme le Pierre, la Paul-Paul, un, un gars qui est opposé à l'Évangile, il va accepter de mourir comme ça Au point où Pierre dit, « Bon, écoutez, moi je ne suis même pas digne. » Mais qu'est-ce que les gens vont penser ?« Je ne suis même pas digne que vous me crucifiez de la même manière que mon, mon, mon, mon sauveur. »« Retenez ma tête, mettez ma tête en bas. <rire> »« Et mes pieds en haut. » Mais s'ils si n'avaient pas vu, s'ils si n'avaient pas fait l'expérience du Christ, ils ne pourraient jamais accepter de mourir comme ça qui va se mourir? D'après les gens, la vie qui est doux comme ça là. Mais la vie qui est doux comme ça, et puis des gens décident. Ils disent, oui, si vous voulez me tuer, tuez moi aussi, c'est pour cause, la cause de Christ, tuez-moi. Mais c'est parce qu'ils ont expérimenté Christ. Ils ont vu Christ ressusciter. Et ils savent que Christ est la vérité. Que Christ l'a dit, de la même manière, je suis ressuscité là. Vous, je vais vous ressusciter. Vous connaissez la vie éternelle. Et vous allez vivre éternellement. Comme je l'avais prévu au départ. J'avais prévu que l'homme vive éternellement. Mais Adam et eux ont, ont échoué. Mais ce plan-là, ça s'est réalisé à moi. Donc ne vous en faites pas. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et pas prendre assez de temps. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Souvenons-nous toujours de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, pour avancer dans le présent et pour garantir le futur. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nous. Que son esprit fortifie les uns les autres. Qu'il bénisse les uns les autres. Et soyons soudés, soyons fortifiés au devant de nos épreuves, au devant de nos difficultés, au devant de nos réalités difficiles parfois. Que personne ne nous séduise et ne déloigne la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'était vos, vos fils, l'adorateur Alex, que vous connaissez bien. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur vous bénisse davantage et que son humilité nous garde. Et que nous puissions imparter. Alléluia. Parce que nous sommes nés pour imparter. Nous sommes nés pour bouleverser ce monde. Par la lumière. Pas dans l'orgueil. Mais par la simplicité. La divinité de Dieu en nous. Va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce repose sur vous. Très bonne nuit. Excellente nuit à chacun de vous. à chacune. Je vous aime l'amour du Seigneur. Et à demain par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ah, mais...